Un cycle relativement court qui est prévu en trois albums, euh, donc euh, sonata 1, premier mouvement, deuxième mouvement, troisième mouvement, comme une sonate, euh, effectivement trois albums, trois disques aussi, et, et voilà qui vont conclure euh, cette nouvelle ère de la vie de Lou. Ça fait 20 ans que je travaille euh, sur Lou, euh, que je l'ai fait grandir pendant toute la première saison. À la base j'avais prévu de, de boucler au huitième tome de la première saison, euh, puis en Ensuite, en rencontrant mon public, en voyant qu'il grandissait avec moi et la relation privilégiée que j'ai réussi à avoir avec lui, je me suis dit que bah, j'avais encore quelque chose à raconter. Euh, D'où euh, cette envie de, de, de faire cette nouvelle trilogie euh, Lou Sonata. Euh, ensuite, honnêtement, je ne sais pas, parce que ça fait déjà effectivement 20 ans que je fais ça, donc euh, peut-être qu'après euh, Sonata, je ferai une petite pause sur le personnage aussi pour garder de la fraîcheur et tout ça. Je ne dis pas du tout que je ne referai pas un cycle euh, ou un album dans quelques années euh, quand j'aurai à nouveau des choses à raconter euh, à ce propos-là. Mais pour moi, ce qui est important, surtout, c'est de garder euh, une fraîcheur et une envie euh, et des choses pertinentes à dire et de ne pas sombrer dans une formule où j'en fais 150 euh, et que je m'épuise là-dedans. <rire> L'envie de base de, de, qui, qui m'a poussé à faire ce personnage et cette série, euh, c'était déjà en fait à l'époque d'avoir un personnage féminin euh, fort, euh, sans pour autant faire une BD pour filles, ce qui est mon aversion euh, la plus totale, c'est-à-dire faire une bande dessinée pour tous, mais avec un personnage féminin fort. C'est ce que j'ai essayé de faire euh, il y a 20 ans. Euh, euh, et effectivement, bah, c'était ça le principe. Et là, maintenant, euh, dans, dans Sonata, c'était effectivement la, la, la transition entre euh, l'adolescence enfin, le, le, et euh, les jeunes adultes, et comment euh, trouver... Euh, sa place dans le monde. Dans la première saison, on était beaucoup sur des choses sentimentales, très adolescentes et tout ça. Elle était un peu à vif là-dessus. Dans le deuxième, c'est beaucoup plus mis en second plan. Et on est plus sur, effectivement, la construction et elle, comment elle va se définir professionnellement et humainement. Elle n'est toujours pas très sûre d'elle. C'est-à-dire le... Elle accomplit des choses. Il y a des choses qui deviennent de plus en plus définies. Euh, mais clairement, elle est encore en, en quête. Euh, et en fait, en vrai, euh, moi, je pense que personnellement, je suis encore en quête. Euh, même si, à y a 46 ans, j'ai trouvé euh, certaines voies et certaines portes qui, qui, qui, qui me conviennent. Mais en fait, je pense que c'est nécessaire et tout ça, de se poser sans arrêt des questions et de remettre les choses en cause et de douter. Euh, de manière générale, je pense que ça a toujours été aussi un petit peu une, une série sur euh, le doute. C'est-à-dire c'est une série qui a toujours posé plus de questions qu'elle n'a donné de réponses. En fait, généralement, les réponses, elles sont en off. Euh, face à ce que j'essaye de faire. Euh, ce qui m'intéresse, c'est de, juste de tendre un miroir euh, de mes propres doutes en fait, à mes lecteurs et de me dire, bah, il ouais, y, y a des gens, des personnages de fiction aussi qui sont dans ce chaos existentiel qu'est la vie. <rire> Forcément, la mère de Loup qui était le, le, personnage, euh, le deuxième personnage et la deuxième héroïne en fait, de la série, euh, dans, dans la première saison surtout, j'ai voulu prendre un peu plus de distance avec elle euh, dans la saison 2, donc elle est moins centrale. Euh, mais sinon, j'avoue que le personnage qui m'a le plus, finalement, moi-même surpris et avec lequel j'ai le plus de plaisir à travailler, c'est marie émilie euh, qui était un personnage qui était assez secondaire et au début défini d'une façon assez euh, simple, c'est-à-dire que c'était juste une espèce de gothique, un peu cynique, caractériel. Euh, et ce qui m'a plu, c'est que ce personnage, un peu naturellement, euh, qui était, en fait, quand on l'a connu dans, un, dans une, une crise d'adolescence, un peu euh, effectivement euh, en rébellion, etc., en fait, elle s'est adoucie très vite. Euh, et c'est, je trouve, le personnage secondaire qui a le plus et le mieux évolué euh, par rapport à la série. Ensuite, ce qui va être intéressant sans doute, je pense, j'espère, pour les lecteurs dans Sonate 2, c'est qu'on retrouve un album très collégial, c'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est euh, dans un album qui est proche de, finalement, Idyll ou de la cabane, Ou euh, dans ce, ce grand festival de musique qu'organise Lou, on va recro recroiser, en fait, tous les personnages, et, euh, et donc ça, ça, ça fait effectivement ce truc un peu euh, réunion euh, d'anciens. Euh, mais je pense que pour les lecteurs ça va être euh, sympathique de se dire bah bah tiens on retrouve euh, Mina, Jean Jean, euh, Paul, euh, tout ça, que sont-ils devenus et comment est-ce qu'ils ont évolué Même si certains en fait n'ont pas beaucoup évolué, mais il y a des gens dans la vie euh, qui sont comme ça. Hein. Moi j'ai des copains qui n'ont pas bougé depuis la quatrième. <rire> non, je rigole, mais. Euh, et euh, voilà, mais ce qui est marrant, c'est qu'effectivement, euh, drainer cette famille de personnages, euh, tout ça, euh, que, que je ramène, que j'inclus en fait. Euh, à chaque fois dans les nouvelles histoires, ça commence à faire un paquet de gens, en fait. Et donc ça commence à faire une grosse famille de personnages. Après, ces, ces trois sonatas, je, je, je consacrais un peu de temps à développer d'autres projets. Euh, à vrai dire, j j il y a quelques années, j'ai eu un peu des frustrations de, de, de me dire, mon Dieu, euh, voilà, j'ai tellement d'univers explorés, de choses et tout ça, et de personnages en fait, en attente. Euh, ça devenait un peu de la frustration jusqu'à ce que je prenne mon parti, de dire, non, mais je vais en fait concentrer tout mon énergie et tout mon amour à finir, euh, enfin finir, terminer Sonata et euh, en fait mettre justement toutes ces frustrations et toutes ces, quand j'ai finalement envie d'explorer des choses que je ne peux pas explorer avec l'eau, je vais dire, ben, tiens, comment est-ce que je vais euh, biaiser pour arriver justement à me faire plaisir avec ça euh, donc effectivement, je, je, je, après ce, ces trois sonatas, j'ai envie de développer d'autres personnages et d'autres choses, mais pour l'instant, effectivement, je m'interdis même un peu d'y penser pour pas accumuler de la frustration. Et puis j'ai des carnets et des carnets et des disques durs remplis de, de, de, de concepts et d'idées, euh, Voilà, donc euh, je ne manquerai pas d'inspiration, je pense. <rire>